que je n'ai pas fait une nouvelle vidéo sur Bioshock Simulator ou une nouvelle vidéo en général. Donc euh, je vais vous expliquer un peu euh, un peu pourquoi j'ai fait un retard de vidéo et pourquoi je suis spécialement sur Bioshock Simulator. Parce que je vais commencer à faire euh, un peu d'études tutoriels Bissworm et commencer à, à jouer à des jeux à des jeux d'horreur comme Doors, euh, Shark Bite, euh, 2, etc. Donc euh, donc, à vous dire que euh, donc, euh, je vous ai expliqué dans, dans l'ancienne vidéo, là où j'ai joué, euh, comment il s'appelle là, Bobby Playtime Roblox. Je vous avais expliqué que mon téléphone était plus efficace pour faire des vidéos, faire des lifetime guys, etc., etc. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un nouveau téléphone. Donc, je pourrais faire encore plus de vidéos. Et là, dans les montages, vous n'allez pas voir le, le logo de, de, de l'application de montage qui est juste en bas à droite, qui, qui vous dérange et qui me dérange aussi lorsque je regarde mes propres vidéos. Donc les vidéos seraient un peu plus efficaces. Je vais un peu plus aider les gens. Donc, euh, donc le point numéro 1, je vais essayer un peu, un peu d'être le maximum possible. Genre de faire une vidéo euh, chaque, je crois... Peut-être euh, une vidéo peut-être mercredi après-midi, même si je pense pas que ça serait le cas, parce que voilà quoi, au cours de la semaine ça serait, ça serait difficile de faire des vidéos. Euh, une, vidéo, une vidéo samedi, ça c'est sûr, ça c'est sûr à 100%, et peut-être une vidéo vendredi ou, ou dimanche. Donc là, comme vous voyez, je suis, je suis sur PC. Euh, Les prochaines vidéos que je vais faire, euh, c'est sur mobile. Donc là, comme vous l'avez remarqué, je suis pas dans mon mini-compte, je suis dans mon grand compte. Mais là, en fait, l'amélioration que j'ai vue sur Bison Simulator n'a jamais été énorme comme celle-ci. Regardez, frère, com comment je suis. Genre, je, je, genre là, j'ai eu le barbie avec des robots. J'ai eu plein de choses extraordinaires. Là, là regardez Margus. Attends. Là, j'en ai 38 abeilles. Là, j'ai 300 millions. Mmh, lui, il est 29. Donc... Euh, si, si, si l'un d'entre vous, par exemple, a, a des questions à me demander dans les commentaires sur euh, Bison Simulator, ou, euh, ou peut-être même euh, peut, peut me donner des conseils Bison Simulator, il euh, n'y a aucun souci. Et aussi, je, je vais commencer à faire des vidéos sur Rocket League Side Swipe, les gars. Ah oui, oui. Et oui, mon ref, je, je vais commencer à, à faire des vidéos sur Rocket League Side Swipe. Euh, Brogestar, peut-être, si vous si vous le voulez. Là, ça ne dérange pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos Brogestar, il n'y a aucun problème. Euh, Qu'est-ce que je pourrais jouer encore euh, Des vidéos Minecraft, et eh oui, oui. Parce que j'ai Minecraft sur mobile. Et en fait, le Minecraft que j'ai sur mobile, tu vois, je peux jouer créatif. Je peux jouer avec un compte à moi-même. Je peux sauvegarder mon monde. Et aussi, en même temps, voilà, je n'ai pas trop lagué comme l'ancienne vidéo de Minecraft que j'avais fait. Parce que j'avais fait sur mon PC. Mon PC n'est pas trop efficace pour les jeux vidéo comme, euh, comme Minecraft ou, euh, ou pour pip Parce que, en fait, pour pip Roblox genre les, im les images par seconde dans la vidéo étaient un peu nulles parce que j'avais augmenté la qualité de graphique à 50% il fallait juste que je fasse à 20% 10% comme ça vous voyez tout tout, tout, tout, tout ça à une grande une grande vitesse quoi et aussi euh, voilà quoi pour pour les codes Bissarme que je vous avais donné euh, ceux ce de 2022 j'espère que vous êtes bien régalé grâce à eux L'important c'est que je vais essayer de vous faire plaisir le maximum possible sur Bissom Simulator parce que en termes de, de youtubeurs euh, de, de qui parlent euh, genre de youtubeurs Bissom Simulator et, et d'autres jeux L'important c'est que ce youtubeur fasse quelques vidéos Bissam Simulator ou bien, ou bien qu'il fasse que des vidéos Bissom Simulator et qu'il soit juste français Non, qu'il soit pas juste français mais qu'il parle juste français Et c'est vraiment très très rare d'en trouver Genre le plus connu c'est Vert qui a même pas 20 000 abonnés quoi euh, et j'ai aussi euh, un serveur Discord Mission Simulator aussi donc euh, je, je vais vous envoyer le lien dans la description ah, le Memory Match extrême, je l'ai déjà joué donc là j'économise pour euh, pour le Petal Want. donc là j'en ai voilà j'ai trois en vrai en, en vrai là je, je m'améliore bien genre euh, je fais pas, je fais pas d'erreur, je gaspille pas d'étiquettes pour du n'importe quoi. Donc euh, j'espère euh, pouvoir finir ce jeu dans, dans, dans, dans un très peu instant. Et je ferai je ferai quelques vidéos. Genre euh, des, des vidéos quand j'aurai un mythique egg de la part de l'ours noir. Parce qu'il me reste juste 9 quêtes. Non, non, 8 quêtes. Pour avoir un mythique egg de, de l'ours noir. Et, et plein d'autres choses. Il me reste 3 quêtes et je vais terminer toutes les quêtes de l'ours scientifique or event. Bon, je vais voir si, si, si, le, si, le, si, le, si le roi rhinocéros carabé a, a apparu On reste. il reste 52 minutes j'économise aussi les extraits rouges les extraits bleus bon euh, j'espère que vous avez aimé cette vidéo surtout n'oubliez pas de liker partager commenter et je vous dis ciao les potes